Bonjour et bienvenue sur Epiano World. Je suis Ariane et nous allons travailler aujourd'hui le deuxième cours des feuilles mortes. Avant de commencer ce cours, je vais vous jouer ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Je vais maintenant vous jouer la première mesure. Donc, Cette première mesure commence à la main gauche par un Mi avec le pouce et donc un Mi à la main droite également avec le deuxième. Nous allons maintenir le Mi à la main gauche avec le pouce et nous allons jouer à la main droite un Fa dièse avec le troisième. Puis un SOL avec le quatrième. Donc cela nous donne Mi Fa Sol. Et nous gardons le Mi à la main gauche avec le pouce. Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche un Ré avec le deuxième doigt. Et en même temps que ce Ré, à la main droite, nous allons jouer un accord à trois notes. Si, Mi et Si. Pouce, deux, cinq. Si, Mi, Si. En accord avec le Ré à la main gauche. Donc cela nous donne... Nous étions sur le sol à la main droite et nous allons jouer notre accord. Sol, accord. Si, mi, si. Nous allons répéter cinq fois, première fois. Deuxième. Troisième. et cinquième Ensuite, nous allons garder le Ré à la main gauche avec le deuxième et jouer à la main droite, Sol avec le quatrième et Fa dièse avec le troisième Donc cela va nous donner...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 Ensuite, nous allons jouer à la main gauche, Do dièse avec le troisième doigt. Et à la main droite, La dièse et Mi. En même temps que le Do dièse. Pou sur La dièse, deuxième sur le Mi. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Ensuite, nous allons garder notre accord la dièse et mi à la main droite. Et jouer à la main gauche, Do avec le pouce. Donc cela nous donne. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Quatrième Et cinquième Et ensuite, nous allons jouer à la main gauche, Si, avec le deuxième Et en même temps que ce Si, un accord à trois notes, à la main droite, La, avec le pouce, Ré dièse avec le deuxième, et Fa dièse avec le quatrième, en même temps que le Si. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième.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 la main droite, Mi, également, en même temps avec le pouce. Donc, cela nous donne Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Je vais maintenant vous jouer la deuxième mesure. vu Cette deuxième mesure commence par un mi à la main gauche avec le cinquième et en même temps un mi à la main droite avec le pouce. Nous maintenons le mi à la main gauche avec le cinquième et nous allons jouer ensuite à la main droite fa dièse avec le deuxième sol avec le pouce. Cela nous donne mi, fa, sol et nous gardons le mi à la main gauche avec le cinquième. Nous allons répéter cinq fois, première fois. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche, un accord à trois notes, ré, la, ré, cinquième sur le ré, deuxième sur le la, pouce sur le ré. Également un accord à trois notes, en même temps la main droite. Fa dièse, do mi. Pouce sur le fa dièse, troisième sur le do, cinquième sur le mi. Ré, la, ré, fa dièse, do mi. Cinq, Do pouce, pouce, trois, cinq. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois.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 cet accord, nous levons la main gauche. Donc, l'accord Si et Ré, deuxième sur le Si, quatrième sur le Ré. Cela nous donne... Et comme ce n'est pas très difficile, ensuite, après cet accord, nous allons jouer un autre accord à la main droite. Donc, Nous étions sur Si Ré et nous allons jouer... La do, 2-4 sur ciré, pousse 3 sur la do, pousse sur la, troisième sur do, 2-4, pousse 3, ciré, la do. Cela nous donne. Nous répétons 5 fois, première fois. Troisième, quatrième. et cinquième. Pour terminer cette deuxième mesure, nous jouons la première note de la troisième mesure. Nous avons à la main gauche, sol avec le cinquième. Et à la main droite, nous allons jouer un accord à trois notes. Si, sol, si. Pou sur le si, troisième sur le sol, cinquième sur le si. En même temps que le sol à la main gauche. Donc cela nous donne... Nous allons répéter cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. avant de travailler la troisième mesure nous allons maintenant revoir les deux premières mesures Je vais maintenant vous jouez la troisième mesure donc comme nous l'avons vu cette troisième mesure commence à la main gauche par un sol avec le cinquième et en même temps à la main droite notre accord si sol si nous allons maintenir à la main droite cet accord et jouer à la main gauche ré avec le deuxième et sol avec le pouce. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons lever la main droite qui était sur l'accord et jouer à la main gauche là avec le deuxième puis si avec le pouce cela nous donne nous répétons cinq fois première fois deuxième troisième Quatrième et cinquième. Ensuite, nous allons lever le pouce à la main gauche, puis jouer à la main droite, si avec le quatrième. Cela nous donne. Et comme ce n'est pas très difficile, nous allons jouer la première note de la mesure suivante. Et donc, à la main gauche, nous avons un accord. La et Mi. Cinquième sur le La. Deuxième sur le Mi. Et à la main droite, Do en octave. Donc, pouce, 5. Donc, nous avions le Si avec le 4 avant. Et nous jouons La, Mi. 5, 2. Do, Do. Pouce, 5. Donc, cela nous donne... Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième.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 Je vais maintenant vous jouer la quatrième mesure. Donc cette mesure, comme nous l'avons vu, commence à la main gauche par notre accord la mi, 5 sur le La, deuxième sur le Mi. Et à la main droite, nous avons Do en octave. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche, Fa avec le pouce, et à la main droite, Ré avec le quatrième. Cela nous donne... Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième quatrième et cinquième puis nous allons jouer à la main gauche SOL avec le deuxième doigt donc le deuxième passe au-dessus du pouce et en même temps que ce SOL SOL également à la main droite mais avec le troisième donc cela nous donne donc la main gauche 5-2 pou 2 et à la main droite pousse 5 4 3 nous répétons 5 fois première fois deuxième troisièmee Quatième et 5e. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche, LA avec le pouce. Et à la main droite, nous allons jouer un accord à deux notes, si et fa dièse. Donc, cela nous donne... Nous allons répéter cinq fois, première fois. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième et ensuite nous allons jouer sol à la main gauche avec le deuxième et sol également à la main droite avec le quatrième. Donc cela nous donne. Puis comme ce n'est pas très difficile, après le sol, nous allons rajouter là à la main gauche avec le pouce et là également à la main droite avec le cinquième. Donc ça nous donne.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 Ensuite, nous allons jouer à la main gauche, Si et Sol, cinquième sur le Si, pou sur le Sol, et à la main droite, nous allons jouer Mi et Si. Deuxième sur le Mi, cinquième sur le Si. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois. Troisième, quatrième et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main droite, si en octave, et répéter une deuxième fois. Donc ça nous donne. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Pour terminer cette quatrième mesure, nous allons jouer la première note de la cinquième mesure. Nous avons à la main gauche, Do à l'octave, cinquième sur le Do, Pou sur le Do. Et à la main droite, nous allons jouer en même temps, La dièse, Mi, La dièse, Pou sur le La dièse, deuxième sur le Mi, cinquième sur le La dièse. Donc, ça nous donne... Répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième et cinquième. Avant de travailler la cinquième mesure, nous allons maintenant revoir les quatre premières mesures que nous venons de travailler. Je vais maintenant vous jouer la cinquième mesure. Donc comme nous l'avons vu, cette cinquième mesure commence à la main gauche par Do en octave avec notre accord La dièse, Mi, La dièse à la main droite. Nous allons maintenir notre accord à la main gauche et jouer ensuite. A la main droite, Sol avec le cinquième doigt. Donc, comme ce n'est pas très difficile, nous continuons. Nous allons répéter le Sol une deuxième fois à la main droite. Mais cette fois, quand nous le répétons, à la main gauche, nous allons jouer en même temps, Do dièse avec le troisième. Donc, ça nous donne... Sol, Sol et le deuxième Sol avec le Do dièse à la main gauche. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche, Ré dièse avec le deuxième. Et en même temps que ce Ré dièse, Fa dièse à la main droite avec le quatrième. Donc cela va nous donner... Et comme ce n'est pas très difficile, nous allons rajouter Mi avec le pouce à la main gauche. Également, mi à la main droite avec le troisième. Donc, cela nous donne. Donc, pour la main droite, sol, sol, fa, mi. Et à la main gauche, sol, do, ré, mi. Nous répétons cinq fois. Première fois.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 quatrième sur le Si, deuxième sur le Ré dièse. Et en même temps que cet accord, à la main droite, un accord à trois notes, La, Ré dièse, Fa dièse. Pousse sur le La, deuxième sur le Ré dièse, quatrième sur le Fa dièse. Donc, cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Et Pour terminer cette mesure, nous allons jouer la première note de la mesure suivante et donc nous allons jouer à la main droite mi avec le pouce. Donc cela nous donne. Nous répétons cinq fois première fois. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième. la dernière mesure, nous allons maintenant revoir toutes les mesures que nous venons de travailler. dernière mesure donc cette dernière mesure mi à la main droite avec le pouce puis fa dièse avec le deuxième sol avec le troisième mi fa dièse sol pouce deux trois et comme ce n'est pas très difficile on va rajouter ensuite à la main gauche la et en même temps que cela je vois avec le cinquième doigt Do à la main droite avec le cinquième également. Mi, Fa, Sol, Do. Et en même temps que le Do, donc le La. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Maintenant, nous allons revoir tout ce que nous venons d'apprendre. je vais vous donner les indications pour la pédale pédale pédale pédale pédale pédale pédale pédale pédale pédale pédale pédale Maintenant, avant de terminer ce deuxième cours, je vais vous jouer ce que nous apprendrons lors du troisième cours. Ce deuxième cours est déjà terminé. Et je vous dis à très bientôt sur Epiano World.